préparer cette recette, il vous faudra du sucre, du citron, un petit peu d'eau et c'est tout. On prépare cette cire, euh, vous voyez qu'elle est hyper solide, il faut la réchauffer un petit peu au bain-marie avant de l'utiliser. On en prend ensuite une balle qu'on va euh, frotter dans les mains pour, essayer, pour la faire durcir et on l'applique sur la peau pour l'épilation. Alors la technique traditionnelle consiste à prendre une, une balle assez grosse de sucre qu'on étire il va blanchir et ensuite on l'applique directement et on arrache euh, d'un coup sec. J'utilise euh, une couche fine de cire sur une bandelette de, de tissu en coton euh, et je fais ça d'une façon un petit peu moins euh, traditionnelle mais tout aussi efficace. Non, cette cire se conserve plusieurs mois euh, au frigo si vous le souhaitez ou moi je la garde même à température ambiante. Nous prudence. Euh, quand vous préparez votre cire, c'est comme un caramel, on va porter le cire à ébullition dans une casserole donc faites vraiment bien, bien attention à ne pas vous brûler et une fois que la cire est prête, vous allez la verser sur une assiette ou directement la couler en pot et il faudra bien attendre une bonne demi-heure hein, qu'elle ait refroidie avant de commencer à l'utiliser et avant de l'appliquer sur la peau sinon vous risquez de vous brûler une fois qu'on a mélangé l'eau, le sucre et le citron, on met la casserole sur le feu, à feu vif. Sur ma plaque, j'ai mis entre 8 et 10. On mélange bien et vous surveillez, le sucre va rapidement changer de couleur et prendre une couleur de caramel. Dès l'apparition des premières bulles, vous allez sortir votre thermomètre et contrôler la température qui va monter très très vite. Dès que la température est entre 125 125 degrés précisément, vous retirez du feu. Ensuite, vous allez verser votre cire orientale, soit sur une assiette si vous voulez l'utiliser tout de suite, ou vous pouvez la couler dans un pot et la garder pour plus tard. Si vous l'utilisez tout de suite, n'oubliez pas de la laisser refroidir au moins une demi-heure avant de l'appliquer sur la peau. Si la cire est devenue trop dure, on peut la repasser un petit peu au bain-marie. Ensuite, on la prélève avec un bâtonnet ou avec des Tir, vous allez voir que elle va changer de couleur et de texture. Elle va devenir beaucoup plus souple et normalement, ça ne doit pas trop coller sur les bords. Alors maintenant, le test en live avec une petite vidéo surprise au moment de faire la vidéo. On applique la cire à la main directement sur la peau dans le sens inverse de la peau pédicule et ensuite, on attrape avec, euh, on attrape à l'extrémité en soulevant. Sec. Alors, le problème que j'ai eu quand j'ai fait cette vidéo, c'est que c'était extrêmement chaud et que, au bout de quelques applications, j'arrivais plus du tout à manier la cire qui était devenue beaucoup trop fondante et j'ai sorti la bande de coton avec une couche fine de cire et on peut la réutiliser plusieurs fois. Voilà, donc euh, l'épilation à la cire orientale maison, c'est facile à faire, c'est un petit peu moins facile à appliquer. Surtout euh, par grosses euh, grosse, grosse journées de chaleur comme aujourd'hui, ça colle. C'est pour ça que j'ai sorti la bande de coton pour aller plus vite. Donc à éviter les jours où il fait très chaud parce que c'est vite euh, très très sticky. Mais honnêtement ça fait pas mal. Ah, J'espère hein, que cette recette vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.